Salut Trogueur, salut Trogueuse Alors nous voilà sur le Trog de Pain, donc c'est un jeu qui est déjà pour le PSN sur bien sûr PlayStation 3. C'est Clément qui nous parle ici avec Ilan alors, il a parlé du principe de ce jeu. Alors, Payne, c'est simple ce principe, en fait, vous êtes un mec, quand vous dirigez un mec, vous changez un personnage vous Et en fait, vous êtes le dans mal en ce moment, vous trop. Du coup, vous vous déplacez dans un monde et vous... Vous essayez de faire des dégâts ou alors vous avez des objectifs plus précis. En fait, il y a plusieurs modes de jeu qui définissent ce que vous devrez faire. Et après le but c'est faire, par exemple dans ce mode de jeu c'est plus simple, c'est de faire des dégâts. Là on est dans la match de base, dans le mode de base, euh, c'est rien ouais. Ok, que tu, tu dois tout vider. Euh, là, ouais, dans tous les plus il y a des points. Ouais. Okay. Par exemple, t'as explosé des poubelles, des trucs comme ça. Et euh, une fois que t'as... Une fois que as marche bien, bah, ça marche bien, ça marche bien pour toi, tu as des points. Ok, d'accord. Sinon parmi aussi du graphisme, tu trouve pour moi c'est joli. Graphiquement parlant, c'est joli, c'est sympa, c'est très... Euh, c'est un jeu un peu bourrin, euh, parce que japonais, euh, un peu... C'est japonais peu. ou c'est... Euh... Je crois que c'est japonais, ouais. Bah là, je, je crois que j'ai le personnage en fait qui euh, le créateur du jeu comme, comme euh, personnage, hein, Ah oui. Et, et, et, et, et, est pas, il y a eu pas mal de bérésiens, je trouve, ah, Oui. C'est un personnage qui se balancer dans tous les ah, toits, mais... mais euh... défoncer la tête. Oh, pas euh... hein. oui. <rire> J'aime bien les noms aussi, Bon hein. oh. Oh, voilà, c'est un jeu. Hein. <rire> on prend une grosse barre de fer. Après on peut euh, avoir le ralenti Ah oui aussi, c'est pas après, mal. Après ça sert pas tout le temps. Euh c'est vrai. Oui donc maintenant on va voir une autre partie avec euh, un autre mini-jeu. Nous revoilà pour un nouveau mode de jeu. Et cette fois-ci qui se joue à la move et ça va nous permettre de parler du gameplay Bah alors euh, parlons, d'abord du, du gameplay move, je suis très déçu, j'ai besoin de des précisions. Même, euh, même les tutos sont mal coups, euh, je savais pas, euh, pas qu'il pour revenir à la... lance miki, le lance miki, le, le lance lanc lanc quoi, euh, il fallait appuyer euh, sur la, la gâchette voilà, c'est pas précisé il voilà, y, y a des tutos mais une finalité d'avoir vu ça donc là on est dans un mode de jeu par contre où il faut faire exploser les caisses explosives et, ouais. euh, donc du coup à la mouvement on l'a dit oui et donc bah bon à part le, le, le gameplay move qui d'après toi est assez euh, bah, euh, raté euh, euh. ben bah, alors parle bah, nous euh, un peu du gameplay le système de jeu, par exemple, là, le, le, le hooch que vous voyez à côté, où vous pouvez peut-être vous demander ce que c'est. En fait, c'est euh, pour pouvoir continuer à vous déplacer. Euh... Ah, c'est la caméra. Oui, il y a mis un mais un... c'est rare. Et euh, donc, c'est pour pouvoir continuer à vous déplacer euh, quand vous êtes à terre, quand vous êtes un peu KO. Parce que sinon, vous aurez à chaque fois qu'un train peut lancer, ce sera un peu fatigueux. Donc, il faut essayer de se déplacer avec ça. Et c'est vrai que la touche, par contre, la manette louche vous permet d'aller plus loin en général. Mmh. Et donc là on voit que dans ce niveau là il y a plein de, de petites astuces cachées partout. Ah de passage secret quoi. Ouais. C'est pas mal, tu voles loin quand même. <rire> donc euh, là tu as un passage secret amusant. Donc là par exemple aussi quand es dans le cerf, c'est une bonne une... qui. vous balance des rochers. Ouais. <rire> ouais. ouais. Donc un euh, gameplay assez sympa. Euh, ouais le gameplay assez sympa mais.. Euh... Ouais mais la move un peu ratée. La, la move. Euh... Ok donc là on va voir un, une, un nouveau mini jeu, un autre mini jeu qui celui-ci d'après ce que j'ai bien compris consiste à défoncer les singes avec votre bonhomme. Voilà c'est ça. Et, et pendant qu'il a joué à ce mini jeu nous allons parler du multijoueur. Alors ça joue à combien Est-ce que c'est euh, c'est 4 C'est super bien foutu ouais. en local je parle en ce oui. Coup dessus, on a des nouveaux modes de jeu, on a un mode de jeu fléchette à la moue, on peut se partager la mouve, on prendra plusieurs manettes, on a encore d'autres modes de jeu. On peut vraiment faire ce qu'on veut, on est assez libre. Et oui. euh, donc ouais, c'est vrai que ça manque peut-être encore un peu bon de mode de jeu, la plupart sont payants. Ah c'est peut-être un, un gros point faible ça, euh, qu'on qu on ait à payer pour euh, des modes de jeu en plus, etc. Ouais, bah, hein. C'est plein d'extensions en fait, euh, même les personnages la oh. plupart sont en extension. Ah oui, ok, d'accord. Donc t'as peu de personnes en fait. Ah pas répondu. Il est énorme. Mais bon t'as touché ça. Donc euh... Alors après ça, le online, il est le bien... Le online, bah... Ça date d'aujourd'hui, il y a plus personne. Ah ok, d'accord. Y a, y, a, y a personne au online Non il a ses comme jeu, peut-être c'est compréhensible. Il a été en assez longtemps et il y a toujours des, des nouveaux modes de jeu. En fait, toutes les semaines, il y a un nouveau mode de jeu qui sort un peu en bêta euh, gratuite. Ah oui. Et euh, eux, ils sortent toujours. Donc, euh, c'est aussi quelque chose de pas mal. Mais ok. Là, ça, là, a... Sinon, après, on va... avoir va des bonnes après-midi okay. hein, par rapport au multijoueur local. Ah oui. Sinon on va se dire euh, au niveau de la, de la BO c'est bien la musique, Alors la BO etc. il y a seule ouais. musique, c'est un peu répétitif mais elle est géniale ah, en oui. plus on peut mettre ses propres musiques Donc, Ah oui euh, c'est un peu comme dans Wi-Fi. Euh, ouais, pas... Rien à reprocher franchement de ce côté là euh... bah, non c'est vraiment un jeu bien foutu, un petit jeu sympa Après c'est vrai que parfois euh... il y a... ouais C'est vrai que parfois euh, C'est vrai que parfois il y a des trucs qui peuvent manquer, c'est un peu toujours trop payant voilà. Mais c'est sympa Donc là, là t'as donné vraiment... ton avis C'est un... Ah, un des préférés de Marcus en hein. Ah oui donc là, as, tu as donné ton avis. Donc là, le mode de jeu, euh, bro, je dis si pour, pour tu veux le savoir, en fait, il faut défoncer tous les singes euh, qui apparaissent en un parrain un, euh, le, le plus vite de possible. c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai fini, j'ai Ok, donc bah, on va vous dire salut hein, euh, sur ce. Euh, bah, salut, Allez, on vous dit salut.